Bonjour, on va réaliser un jeu qui consiste à taper avec un maillet sur des taupes qui sortent de leur terrier. Ce jeu, c'est Wacomol ou Tape la taupe en français, Il va nous permettre d'une part de travailler un petit peu sur la programmation ou l'algorithmique, mais ça va aussi nous permettre d'utiliser un outil qui s'appelle le Mickey Miki et qui permet de remplacer le clavier de l'ordinateur par des objets quotidiens, des poires, des pommes, des fruits, même des personnes... En fait, tous les objets qui conduisent un peu l'électricité et qui vont remplacer les touches du clavier. Ça va permettre de voir non seulement les aspects programmation, mais aussi les aspects électricité. Donc, c'est quelque chose qui est amusant à faire avec des enfants. Au niveau du code, on n'a pas quelque chose qui est très compliqué, mais il faut quand même avoir déjà utilisé Scratch. On a essentiellement deux sprites, le marteau et puis un sprite pour chacune des taupes. Au niveau du marteau, on a le drapeau vert pour le démarrage avec trois procédures qui correspondent à l'initialisation des variables, de l'état des écrans et puis une procédure pour la fin du jeu. Et on a ensuite pour chacune des flèches gauche, bas et centre, un événement très simple qui fait appel à la fonction qui permet de taper avec le marteau. Pour le script de chaque taupe, eh bien, on a d'abord le drapeau vert avec une variable qui permet de définir le numéro de chacune des taupes et ensuite on les positionne à gauche, au centre ou à droite. Ensuite, quand on reçoit un message qui lui dit de montrer une taupe, eh bien, on vérifie que le numéro de la taupe à montrer est eh bien celui-là et dans ce cas-là on bascule sur le costume sorti et on a deux boucles infinies. Une première boucle dans laquelle on va examiner en continu si la taupe est sortie et si oui, on va attendre un certain délai. Si après ce délai, la taupe est toujours sortie, eh bien on va la rentrer et dire qu'il est trop tard pour taper dessus avec le marteau. Et une deuxième boucle où on va tester si le marteau touche la taupe et si oui, eh bien on va examiner si la taupe est sortie. Dans ce cas-là, on va dire qu'on a bien tapé sur la tête et on va définir la procédure correspondante, on va ajouter un point au score, et puis dans le deuxième cas, eh bien on va dire que le marteau a tapé sur la terre, et dans ce cas-là, on va retirer un point. Pour démarrer les développements, allez à l'adresse qui est indiquée en haut de la page. Vous arriverez sur Scratch, ou sur le projet qui correspond au début des développements, et vous devez être connecté pour pouvoir enregistrer vos propres travaux. Si par ailleurs l'adresse que je vous ai indiquée ne fonctionne pas, eh bien consultez celle qui est affichée dans le site du cours. On va maintenant regarder à l'intérieur de ce projet, et puis on va voir qu'on a deux sprites, le marteau et une première taupe. Le marteau, il n'y a aucun programme, par contre on a au niveau des costumes les différents états du marteau qui vont nous permettre de l'animer. On a aussi l'écran de fin. Au niveau de la taupe, eh bien, on n'a pas non plus de programme et on a les costumes qui ont été préparés avec la taupe qui est cachée, apparente et les états intermédiaires. Enfin, on a au niveau du fond de scène une image qui sera affichée pendant l'ensemble de la durée du jeu. La première chose que l'on va faire pour le développement, c'est de réfléchir aux variables dont on a besoin. Ces variables, ça peut être des variables globales ou partagées par tous les sprites. Par exemple, ici, ça sera le cas du score. Et on aura aussi des variables locales, c'est-à-dire spécifiques à un seul sprite. Par exemple, on va avoir trois taupes et le numéro de taupe sera spécifique à chaque taupe. Numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Donc le numéro de taupe sera une variable locale, connue uniquement dans la taupe où on la définit. Alors pour choisir entre variable locale et variable globale eh bien on le fait au moment de la création de la variable en cliquant sur pour tous les sprites, ça c'est une variable globale ou partagée par tous les sprites ou vous pouvez cliquer sur pour ce sprite uniquement auquel cas cette variable ne sera connue que dans le sprite où on la définie. Alors quelles sont les variables dont on a besoin Commençons par les variables globales et eh bien on a le score on a le numéro du sprite qui, est en train de, ou qui va être affiché, et puis on a le temps pendant lequel ce sprite reste sorti, ou cette taupe reste sortie, avant de rentrer automatiquement dans son terrier. Au niveau du marteau, on va aussi avoir d'autres variables qui peuvent être définies localement, parce qu'on n'en aura pas besoin dans les taupes, et pour ça on a la cadence, c'est-à-dire le rythme auquel on affiche les taupes, ici ça sera une seconde, on aura une variable qui indique si le jeu est en cours. Si cette variable vaut 1, c'est que le jeu est en cours. Si la variable vaut 0, c'est qu'il ne l'est pas. Et puis on aura aussi la durée de la partie. Ensuite, on va avoir des variables locales au niveau de chaque taupe. Alors, ces variables, elles sont bien spécifiques à chaque taupe. Et il y en a deux. Il y a le numéro de la taupe, 1, 2 ou 3. Et il y a aussi la coordonnée X où elle sera placée, entre moins 145 et plus 145. Alors, ces deux variables, elles sont bien spécifiques à chaque taupe, et il faut absolument les définir comme des variables locales. Sinon, vous allez avoir des ennuis. Le numéro de taupe sera le même pour toutes les taupes, par exemple. Et ce que l'on va faire dans notre développement, c'est écrire le script ou le programme de la première taupe, et puis ensuite, on va dupliquer ce premier sprite pour créer les deux autres. Et on n'aura qu'à changer la valeur de ces deux variables pour que les taupes soient différenciés. Alors, c'est à vous de créer ces variables. Donc, des variables globales, le score, le numéro montré et le temps de sortie. Et puis, au niveau du marteau, vous allez aussi créer trois variables locales qui sont la cadence, le jeu en cours et la durée de la partie que vous pourrez ensuite initialiser. Donc, au drapeau vert, vous pourrez créer une procédure initialisée variable. On va voir comment le faire. Et dans cette procédure, ou ce nouveau bloc initialisé variable, vous allez définir la durée de la partie, par exemple 30 secondes, le score, au départ 0, ensuite la cadence, là on va afficher une taupe toutes les demi-secondes, et puis le temps pendant lequel la taupe reste dehors avant de rentrer automatiquement, ici ça sera 2 secondes. Et ensuite on va dire que le jeu est en cours, c'est-à-dire on va le mettre à 1. Alors, je vous laisse créer ces nouvelles variables en cliquant sur le bouton variable, créer une variable, par exemple le score, que je déclare pour tous les sprites, c'est-à-dire comme une variable globale. J'avais déjà créé numéro montré et temps de sortie avant, vous devrez le faire. Donc, score ici est affiché. Et si je ne veux pas l'afficher, je dois décliquer. Alors, ici, je vais uniquement afficher le score que je vais mettre à droite. Ensuite, je vais m'occuper des variables locales ou spécifiques à un sprite. D'abord, je vais le faire au niveau du marteau. Je vais créer une variable que je vais dire pour ce sprite seulement. Et cette variable, par exemple, ça va être la variable cadence. Voilà, j'ai créé la variable cadence qui est une variable locale. Elle est affichée à droite et vous voyez que devant le nom de la variable, eh bien, il y a le sprite à laquelle cette variable appartient, alors que dans le cas de score qui est une variable globale, le nom du sprite n'apparaît pas. Donc voilà, ça c'est une petite astuce pour savoir si une variable est locale ou globale, il suffit de l'afficher. Mais en l'occurrence, je n'en aurais pas besoin. Ce que l'on va faire ensuite, c'est initialiser les différentes variables. La durée de la partie à 30 secondes, le score à 0, la cadence à 0,5 ou 1 seconde, le temps de sortie 2 secondes et le jeu en cours à 1. Alors plutôt que de laisser ça dans le, sous le drapeau vert qui conduirait à alourdir de façon excessive le script principal, on va créer un bloc. Alors créer un bloc, on va le trouver ici. Et on va créer un bloc qu'on va appeler initialiser variable. Donc je sélectionne. Et je crée le nouveau bloc initialiser variable. Alors, les blocs d'initialisation des variables, je les mets dans ce nouveau bloc et j'appelle ce nouveau bloc en dessous du drapeau vert. Ce qui fait un script qui sera beaucoup plus facile à lire tout à l'heure quand on aura plusieurs lignes sous ce drapeau vert. Alors, revenons maintenant à notre développement. On a réalisé l'initialisation des variables globales l'initialisation des variables spécifiques du marteau, la création, pardon, puis leur initialisation au drapeau vert avec une procédure, eh bien, vous devez faire la même chose maintenant pour les variables locales ou spécifiques au script de la taupe. Et donc, vous allez créer deux variables locales, le numéro de la taupe et les que sa coordonnée horizontale. Et ces deux variables, eh bien, vous les initialiserez au drapeau vert. Comme ici, on a deux blocs, ce n'est pas la peine de créer une procédure. Ensuite, on va faire la mise en place pour le début de partie. Dans le script du marteau, eh bien, on va rajouter un nouveau bloc, comme tout à l'heure, le bloc initialisé état, dans lequel on va demander de basculer sur l'arrière-plan background. On va demander au marteau de venir au premier plan. On va basculer sur le costume numéro 1 qui correspond au marteau levé. Et puis, on va le positionner au bon endroit avant de le montrer. De façon similaire, pour le script de la taupe, eh bien, après la déclaration des variables, on va demander au sprite d'aller au bon endroit, c'est-à-dire à la coordonnée X que l'on a définie plus tôt. On va lui demander de basculer sur le costume rentré où la taupe est cachée, et puis on va montrer ce sprite. On passe maintenant au script qui permet de faire apparaître une taupe prise au hasard toutes les 0,5 ou 1 seconde à la cadence, la variable qu'on a définie plus tôt. Alors pour faciliter la compréhension du code, je l'ai représenté après une analyse sous forme de diagramme de flux, ou flowchart en anglais. Au drapeau vert qui est ici, eh bien j'initialise les variables avec cette procédure et j'initialise les sprites avec ces procédures. Ensuite j'examine si le temps de la partie est écoulé. Si oui, et eh bien j'arrête, et puis sinon, eh bien j'attends le délai cadence, et puis je tire au sort une taupe, que, et j'envoie le message à tous de sortir avec le numéro de cette taupe et je recommence et je vais donc attendre à chaque fois une seconde et à chaque fois refaire sortir une taupe alors voyons comment maintenant traduire ce diagramme en programme on va donc d'abord initialiser le chronomètre le chronomètre va nous permettre de savoir si le temps est écoulé et on va donc répéter avec cette boucle jusqu'à ce que le chronomètre soit supérieur à la durée de la partie. La durée de la partie, c'est une variable que j'ai définie tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette boucle infinie Eh bien, on va attendre une seconde ou la durée est définible dans la variable cadence. On va tirer au hasard un nombre entre 1 et 3, puisqu'on a trois taupes, et on va le mettre dans la variable montrée, qui est une variable globale. C'est le numéro de la, pro, de la prochaine taupe à faire apparaître. Et on va envoyer à tous le message « "montrer une taupe ». Et puis, après que ce, le, cette boucle soit terminée parce que la durée de la partie a été atteinte, on va terminer la partie. Et pour terminer la partie, on va donc dire que le jeu en cours est égal à 0. On va revenir à l'état 0,0, à l'avant-plan. Et puis, on va afficher le costume Game Over. Et la partie sera terminée. On a vu dans l'étape 3 comment faire apparaître une taupe de façon aléatoire à un rythme défini dans la variable Cadence. Dans l'étape 4, on va s'intéresser à taper avec le marteau. Alors, on tape à gauche avec la flèche gauche, au centre avec la flèche bas et à droite avec la flèche droite. Donc, on va décrire le script pour la flèche gauche et on fera la même chose pour les autres. Si je clique sur la flèche gauche, et eh bien, si le jeu est en cours, je déplace le marteau à gauche et je fais appel à une fonction qui sera tapée avec le marteau. Alors, le script, c'est donc, quand je touche la flèche gauche, je mets à gauche, en l'occurrence, la coordonnée, c'est "-145". Ça sera moins "-145", 0 et 145 en fonction de la taupe, Et je fais appel à la procédure tapée, qui est un nouveau bloc. Ce nouveau bloc, et eh bien, je l'ai créé comme tout à l'heure et vous devrez faire exactement la même chose je vais commencer par jouer un son puis je vais basculer sur le costume 2 attendre un peu sur le costume 4 et puis je vais ensuite attendre un peu et remonter jusqu'au costume numéro 1 voilà ça donnera l'impression du marteau qui tombe je vais faire la même chose pour les deux autres flèches et ça me donne ce résultat voilà maintenant j'ai terminé le codage de ce qui correspond au marteau, je vais pouvoir m'intéresser à ce que je dois faire au niveau de la taupe. Pour la taupe, j'ai déjà écrit le programme qui correspond à l'initialisation. Ce que je dois faire maintenant, c'est faire apparaître la taupe quand elle reçoit le message qui lui dit d'apparaître. Ce message, c'est quand je reçois mon une taupe qui a été envoyée par le script que j'ai vu tout à l'heure, eh bien, si le numéro montré qui est la variable choisie au hasard correspond au numéro de la taupe qui est défini ici comme 1, eh bien, je dois basculer sur le costume sortie et la taupe va apparaître. Je dois maintenant m'occuper du retour de la taupe dans son terrier ou bien parce que le délai correspondant à temps sorti est dépassé et elle revient automatiquement dans son terrier ou bien parce que le marteau a tapé sur sa tête. Alors, dans le premier cas, au drapeau vert, je lance une boucle infinie dans laquelle je vérifie d'abord si la taupe est sortie, c'est-à-dire si son costume est égal à sortie. Si ça n'est pas le cas, ben je recommence à tester jusqu'à ce que la taupe soit sortie. Et si oui, alors j'attends un certain délai. À l'issue de ce délai, la taupe peut être toujours sortie ou elle peut être rentrée à cause du marteau. Donc, si elle est toujours sortie, eh bien, je joue le son qui correspond à son retour dans son terrier je bascule le costume vers le costume terrier et puis je dis trop tard et je retire 1 au score et je recommence et si la taupe n'est plus sortie et eh bien je recommence aussi et là donc vous voyez que j'ai une boucle qui est sans fin et qui passe par différents chemins selon que la taupe est sortie ou pas alors comment est-ce que je vais coder ça dans quand le drapeau vert est cliqué. Je lance une boucle infinie répétée indéfiniment. Dans cette boucle, je teste donc d'abord si le costume est sorti. Si c'est le cas, eh bien, j'attends un certain délai. C'est ce qui correspond ici. Ensuite, je teste à nouveau si le costume est sorti. Ça correspond au losange jaune ici. Et j'applique les différentes instructions. Jouer un son, basculer sur le costume, et dire c'est trop tard. Et voilà le bloc qui correspond à la programmation de la, du retour de la taupe dans son terrier quand le délai est dépassé. Le deuxième cas que je dois traiter, c'est quand je tape avec le marteau. Alors, au drapeau vert, je lance une boucle infinie dans laquelle je commence par tester si la taupe touche le marteau. Si ça n'est pas le cas, eh bien je recommence à tester jusqu'à ce que la taupe le marteau et lorsqu'elle touche le marteau, et eh bien, ou bien elle est déjà dans son terrier, donc on vient de taper sur la terre, et dans ce cas-là, je fais à l'appel à la procédure que je vais créer, taper sur la terre, ou bien le costume est sorti, c'est-à-dire la taupe est dehors, et je lui tape sur la tête, et là, je vais appeler la procédure taper sur la tête en ajoutant un point. Alors, ça nous donne quoi au niveau du programme, Eh bien. Quand le drapeau vert est cliqué, je lance une boucle infinie dans laquelle je commence par tester si je touche le marteau ici. Ensuite, je vais tester si le costume est sorti, ça correspond à ce test ici. Si oui, oui eh bien, je vais appeler la procédure taper sur la tête qui est là et sinon, je vais appeler la procédure taper sur la terre. Alors, ces procédures, eh bien, elles sont ici tapé sur la tête et eh bien on va passer basculer d'abord sur le costume tapé qui est ici ensuite on va ajouter un au score et on va jouer un son qui correspond au succès et puis ensuite on bascule sur le costume entrée. alors on peut faire les choses de façon un petit peu plus fine. on peut animer avec des étoiles qui, que les, la taupe voit quand on lui tape dessus de la même manière, le, la procédure tapée que j'ai créée de la même manière qu'on l'a vu tout à l'heure, eh bien, je vais ajouter moins 1 au score et je vais attendre 0,5 secondes. Voilà. Et de cette manière-là, j'ai fini le script de la taupe et je vais pouvoir maintenant la dupliquer pour créer la taupe numéro 2 et la taupe numéro 3. Pour dupliquer la taupe, je clique droit dessus et dupliquer. Et là, le nom est passé à taupe 2 directement, mais vérifier quand même. Ensuite, je duplique à nouveau et j'ai la troisième taupe. Ce qu'il faut que je modifie pour la taupe numéro 2, c'est son numéro. Donc, il faut que je mette 2 et que je change sa position initiale, donc x égale 0. Et pour la taupe 3, eh bien, je vais mettre plus 145 en coordonnées x et son numéro sera 3. Ça y est, maintenant j'ai terminé mon programme et je peux jouer. Je vais cliquer sur le drapeau vert et commencer.